Hello les amis, ce mois-ci dans la famille Sopreneur, on va lire euh, la 25e heure. Alors là je l'ai en anglais euh, parce qu'en fait je, je préfère lire en anglais et du coup j'achète toujours en anglais jusqu'à ce que je me rende compte que les auteurs ont des noms assez français quand même, Guillaume Duclair, Jérôme Dumont et Baudin. Et en fait c'est un livre français à la base, donc vous pouvez le retrouver en français je vous le recommande vivement. Il y a plein d'astuces de productivité en fait, euh, écrit par des start des entrepreneurs. Et euh, c'est top parce que le focus de ce livre, c'est de gagner du temps, gagner une heure supplémentaire par jour. Donc, je vous le recommande vivement. Dans la famille sur le preneur, ce mois-ci, on va en parler. Donc, si vous en faites partie, tant mieux. Sinon, vous pouvez nous rejoindre. Euh, et puis, je ferai des vidéos de temps en temps où je parlerai de ce que j'ai appris dans ce livre, allez, je vous balance une chose que j'ai apprise. Euh, alors, je ne sais pas en français, je pense que ça s'appelle la communication asynchrone. <rire> je ne sais pas comment c'est traduit ou comment c'est écrit dans la langue d'origine. Mais c'est cette idée qu'il faut éviter, par exemple, de chatter avec son équipe, avec ses partenaires, ses clients. Parce que quand on chatte, en fait, quand quelqu'un te notifie et que tu dois discuter avec la personne, elle te dérange dans, une, dans ton programme. Alors que si tu envoies des messages sur Slack et après quand moi j'ai le temps, je vais lire et quand toi tu auras le temps, tu vas lire, c'est de la communication asynchrone, c'est plus efficace que je t'appelle pour te déranger, pour s'appeler. Tu vois le truc Donc plutôt que d'appeler, de, de faire du chat, de la visioconférence, privilégier les communications comme l'email. Euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et euh, bah autre chose, euh, allez, une deuxième chose, c'est moi, j'ai un assistant maintenant, c'est quand je fais des tâches, quand j'hésite par exemple entre deux tâches, je vais balancer une tâche. D'abord, que je vais pouvoir déléguer. Comme ça, si à 9 h du match, je donne une tâche à mon assistant qui commence à midi plutôt, midi, bah lui à 14 h il aura fini cette tâche. Et moi, entre-temps, j'aurais fait une autre tâche. Donc, à 14 h on aura fini deux tâches. Alors que si je commence par une tâche où il n'y a pas de délégation, bah lui, entre midi et 14 h pour schématiser, il n'aura rien fait parce qu'il n'aura pas de tâche. Donc, à 14 h il n'y aura que moi qui aura accompli une tâche typiquement. Moi, c'est par exemple pour mes podcasts. Si j'enregistre mon podcast d'abord et je le fais prioritairement, je donne à mon assistant, lui, il peut travailler et moi, je travaille sur autre chose. Alors que si je travaille sur autre chose et que je donne le podcast à déléguer, ben on aura perdu du temps. Okay, vous voyez, c'est le genre de réflexion, c'est très basique, c'est très intuitif. Mais tant qu'on ne l'a pas lu quelquefois, bah, ça ne nous aide pas. Donc, je vous le recommande vivement. La 25e heure, c'est le livre du mois dans la famille Solopreneur. Allez vous le procurer. Ciao, ciao